Salut salut c'est Nexo on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc euh, pour cette vidéo je vais vous faire une vidéo sur euh, serveur pro Donc je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo l'année dernière mais ça a pas mal changé euh, depuis Donc c'est parti, euh, c'est pour créer notre serveur minecraft Donc on va cliquer sur le lien qui se trouve euh, dans la description Ou vous pouvez le taper comme vous voulez Hop, une fois qu'on a cliqué dessus ça va charger un petit peu Donc si vous avez un bloc comme vous pouvez le voir ici euh, ça va couper en fait tout simplement les, les publicités donc vous pouvez voir adblock donc voilà on attend euh, le temps ici on clique là alors si ça vous ouvre une deuxième page comme ça vous la fermez et vous allez arriver sur serveur pro voilà donc professional game server on va venir euh, voir donc là il ya gratuit euh, donc 0 euros par heure mais il n'y a que 1 giga de mémoire et après vous pouvez voir là qu'il y a des versions payantes donc vous ce qui vous intéresse c'est la version gratuite donc voilà on peut voir 10 players maximum euh, 10 plugins euh, après vous pouvez voir qu'on a... on peut pas mettre de mode voilà donc euh, file access on a quand même accès au truc donc voilà on va venir faire create free server donc on prend bien sûr, on clique sur euh, the, enfin, la version gratuite. Ensuite on va cliquer sur la France. Donc là on peut voir exactement euh, la ville sur laquelle c'est euh, le serveur est hébergé. Donc voilà Minecraft, euh, Minecraft Java Edition. Donc Minecraft Java Edition c'est pour euh, Minecraft tout simple, normal. Euh, pour ordinateur, je veux dire, et Bedrock, il me semble que c'est euh, pour euh, Minecraft PE et Minecraft euh, PS4. Alors, je sais pas comment faire, mais demandez par le commentaire. Euh, vous pouvez peut-être en trouver sur Youtube. Voilà, donc moi je vais faire Java Edition. Donc, on peut voir euh, type, donc Vanilla, après il y a les, les modes pack et tout ça, mais qui sont pas disponibles vu qu'il faut payer pour qu'ils soient disponibles. Donc, il y a Vanilla, Snapshot, euh, Spigot, Paper et Craft Bucket. Donc, moi je vais prendre Vanilla, je vais prendre la dernière version, donc là 1.15. Je vais aller venir taper euh, serve nexov par exemple. Donc ça c'est le nombre, enfin, ça va être l'IP de votre serveur. Et je vais prendre le truc le plus court. Euh, voilà, Serve.js. Voilà, donc maintenant que l'on a fait tout ça, on va devoir se connecter. Donc soit vous vous connectez via Facebook, soit vous vous connectez via une adresse mail et un mot de passe. Moi bon, je vais faire avec une adresse mail et un mot de passe. Voilà. Voilà, donc ça crée. Euh, donc, ils, ont, ils nous rappellent tout ce qu'on a demandé. Voilà, donc prix 0€, 1 giga euh, libre, gratuit comme vous voulez. Euh, location, donc euh, localisation en France, et là, ça c'est l'IP. Donc, on fait Create Server, Processing. Donc, là, on voit qu'il y a une euh, queue. Et donc, euh, là, je suis premier de la position. Donc, là, il est marqué Claim Server, j'ai cliqué dessus, Starting. Voilà, donc là, ça y est, c'est euh, le serveur. Donc, qui, est en, qui est en ligne comme ça. Donc, voilà, on va faire un petit tour euh, de l'interface juste avant d'aller sur le serveur. Donc comme on peut le voir ici, on peut upload une icône. Donc en fait on va venir ici. Hop. Et donc ça mettra une image, voilà, sur votre serveur. Vous savez, euh, la petite image de serveur qui est à côté. Euh, donc files, ce sera tous euh, les fichiers. Donc on pourra ajouter euh, des fichiers. Enfin, euh, upload des fichiers, créer des dossiers et euh, des nouveaux fichiers. Donc par exemple, là on pourra changer son monde euh, par ici par exemple. Voilà. Donc ensuite console. Donc là ça sera la console du serveur. Donc on va voir euh, la création du serveur et tout ça. Donc par exemple, là je vais faire slash euh, op-du-bar bas tirer du bas Donc c'est mon pseudo. Tac, j'ai mis ça. Uh, made next of as. Enfin. Uh, et Made in Exo euh, serveur opérateur donc maintenant on ira tester sur le jeu après. Euh, donc voilà, après on peut voir player, donc euh, aucun euh, joueur en ligne, normal. Opérateur, et là on peut voir que déjà il y a euh, mon pseudo qui est euh, en opérateur. Whitelist, donc là la, elle est pas activée comme pouvoir euh, disable. Si je, si je la mets comme ça, ça veut dire que là, il n'y aura que certaines personnes qui pourront se connecter et pas tout le monde sur serveurs, serveur. Si vous, par exemple vous allez vous engueuler à quelqu'un, hop, vous mettez Enable et vous mettez que les gens que vous voulez euh, qui se connectent sur le serveur. Par exemple là j'ai marqué tirer du bas, euh, Nexov, tirer du bas, add, donc, ça veut dire qu'il n'y aura que moi qui pourra me connecter sur le serveur. Après il y a la bandist, c'est euh, les gens que vous voulez pas que euh, qui se reviennent sur votre serveur. Euh, donc euh, ceux qui ne veulent vraiment pas, donc euh, par exemple ils ont fait une bêtise. Donc là vous allez marquer euh, leur pseudo et vous pouvez mettre une raison. Et voilà, ça va bannir ce joueur. Alors ce joueur, ah oh bah, apparemment il existe, mais euh, donc euh, voilà. Vous voyez que ici c'est marqué expire dans euh, 55 minutes. C'est un peu le problème de ce serveur, c'est que tous les 5 euh, tous les euh, 2 heures en fait, ce serveur va se fermer. Alors, il n'est pas obligé de se fermer. Donc par exemple, là si vous jouez pas 3 heures d'affilée, c'est pas grave. Il suffira juste de cliquer sur réunion ici. Donc là, euh, juste on a besoin de marquer qu'on n'est pas un robot. Hop, ça a tourné, et hop, le serveur est reparti pour 59 minutes. Donc vous voyez que si vous faites ça à chaque fois, ça va pas poser de problème. Vous ne pouvez pas changer de d'adresse IP. Vous ne pouvez pas changer d'adresse IP parce que c'est euh, faut payer pour ça. Franchement, c'est pas nécessaire. Hein. Vous, vous créez quand vous y pensez, ou alors vous supprimez votre compte et vous en recréez un. Hein. Et vous sauvegardez la map. Bon allez, maintenant on va passer sur Minecraft. Bon, bien sûr, j'avais oublié d'enregistrer euh, l'audio quand je suis allé sur Minecraft. Donc voilà, on peut aller sur multijoueur, on va faire un nouveau serveur. Hop, on met euh, dans l'adresse du serveur, l'adresse qu'on avait copiée tout à l'heure. Hop, terminé. Voilà, donc on arrive euh, Le truc, et là on peut voir que c'est bien l'image que j'ai mis tout à l'heure sur euh, le site. Donc, 10 joueurs, normal. Voilà, on peut se connecter. Hop, je suis vraiment en cours, rentrer dans le monde. Voilà, donc on apparaît alors C'est normal si ça lag au début, c'est parce que le monde se génère, vu que je suis le premier joueur, et puis ça fera ça pour tous les joueurs je crois. Mais au bout d'un moment, euh, les bugs vont partir, donc là je vais changer mes contrôles parce qu'on est dans une nouvelle version, et bien sûr euh, à chaque fois ça change. Voilà, donc on peut voir que c'est bien euh, devenu fluide à peu près maintenant. Euh, vraiment, il faut un peu de temps que ça euh, marche. Donc, on peut voir que j'étais en survie, là je vais me mettre en créatif vu que je m'étais mis OP, mais sinon il enfin, faut bien que vous pensez à vous mettre en paix sur le site avant de pouvoir le faire donc voilà on est chez opérateur on fait table on voit bien que je suis sur un serveur donc euh, vous voyez le monde s'est bien généré et pour vous prouver que je suis bien euh, en 1.15 je vais faire euh, apparaître une abeille donc euh, là au départ on en chercher une mais en fait euh, je sais pas où c'est que ça se trouve <rire> du coup je me suis dit que c'était plus rapide d'ouvrir l'inventaire et d'en chercher donc voilà euh, les API, donc on va bien 1.15 Donc voilà, tout est, euh, tout est prêt, enfin le serveur est prêt à jouer, voilà, je montre qu'il y a bien tous les blocs de toutes les versions. Voilà donc on se retrouve sur ce coucher de soleil pour la fin de la vidéo. Donc c'est une vidéo que j'avais fait déjà en 2018 euh, mais qui était assez vieille et le, le site de serveur a changé, du coup je pensais le faire. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à mettre un, un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas, et à laisser un commentaire si vous avez des questions, alors je, je les vois tous, je réponds pas à tous parce que parfois il y a déjà les réponses un peu plus haut, donc cherchez aussi, voilà, merci d'avoir regardé.